Le 26 mai prochain ont lieu les neuvièmes élections européennes. Ça fait, ça fait 40 ans, depuis 1979, qu'il y a les élections européennes au suffrage universel direct. Ce sont des élections importantes pour le gouvernement de l'Europe, puisque le Parlement européen a de plus en plus de pouvoir Et en même temps, ce sont des élections où le taux de participation est particulièrement faible. En France, par exemple, nous sommes autour des 40% de participation, donc une très très forte abstention. Et c'est assez paradoxal par rapport aux enjeux qu'il peut y avoir au niveau du Parlement européen. Le Parlement européen n'est pas l'institution la plus dominante dans le gouvernement de l'Europe. Néanmoins, c'est une institution bien moins dominée qu'au début de la construction européenne. Les traités successifs, et notamment les traités des années 1990, des années 2000, ont renforcé le Parlement européen. Alors, le Parlement a un ensemble de pouvoirs. Il a des pouvoirs de contrôle, de contrôle de la Commission européenne, du Conseil de l'Union européenne, conseil qui représente les États membres de l'Union européenne. Il a aussi un pouvoir de contrôle sur la Banque centrale européenne et un pouvoir budgétaire. Mais ce qu'il faut particulièrement souligner, c'est le statut de co-législateur du Parlement pour un ensemble de domaines, domaines qui sont de plus en plus importants par rapport au cours des années 2000 notamment, et qui donnent au Parlement européen un rôle et un poids très important dans finalement, la genèse de la législation européenne. Le Parlement va bah donc avec la Commission qui propose des textes, avec le Conseil qui va avancer des positions, euh, va participer à construire l'action publique européenne, la législation. Il y a une image assez tenace sur le Parlement européen euh, depuis de nombreuses années, euh, qui consiste à le présenter comme une maison de retraite dorée pour élites politiques nationales euh, en fin de carrière. Alors, quand on regarde attentivement les profils des députés, comme on a pu le faire dans mon laboratoire à Strasbourg, c'est justement que ces députés ne sont pas si âgés. Ce ne sont pas des jeunes, mais ils ont un peu plus de 50 ans, finalement, comme dans beaucoup de parlements. Et euh, d'autre part, ce ne sont pas uniquement des élites politiques nationales. Il y a certes quelques anciens ministres, il y a certes l'un ou l'autre ancien chef de gouvernement, il y a quelques anciens parlementaires nationaux, mais finalement, quand on regarde l'ensemble de l'Assemblée, ce sont à peine plus d'un tiers des membres du Parlement européen. En fait, les députés européens sont surtout des personnes qui accèdent à un premier mandat d'importance, à la suite d'un mandat local, un premier mandat parlementaire, ou à un tout premier mandat. C'est là une véritable spécificité que de cette institution, qui accueille pour la législature qui se termine 25 un quart de l'hémicycle, hein, qui accueille ce qu'on pourrait appeler assez rapidement des novices en politique, c'est-à-dire des personnes qui n'ont jamais été élues précédemment ou qui n'ont pas eu de fonction de collaborateur politique, qui n'ont pas travaillé pour un élu, qui n'ont pas été membres d'un cabinet ministériel. Et ça, c'est une véritable spécificité et c'est quelque chose d'assez unique. C'est un Parlement qui finalement euh, n'accueille pas tant des personnes extrêmement expérimentées, mais des personnes qui sont plutôt en ascension, qui ont des trajectoires ascensionnelles. Une deuxième spécificité concerne la féminisation. Le Parlement européen est une assemblée, par rapport à de nombreux parlements nationaux, qui est relativement féminisée. Est certes, assez loin encore de la parité, mais c'est une institution féminisée de longue date euh, par rapport à la plupart des euh, parlements nationaux. Si on prend le, le, le cas de la France, on s'aperçoit que depuis les élections de 1999, les députés européens élus en France sont composés d'au moins 40% de femmes. Au même moment, à l'Assemblée nationale, sur la législature 97-2002, il n'y avait que 11% de femmes. Donc on voit un différentiel très important qui va de pair finalement avec une forme d'ouverture du recrutement au niveau du, des élus européens. Il y a plusieurs enjeux dans ces élections à venir. Et un premier enjeu qui concerne la participation. Est-ce qu'on va avoir un Parlement européen très mal élus, mal élus ou mieux élus que précédemment. Il y a eu quand même des taux de participation assez faibles lors des, du dernier scrutin. Donc, euh, qu'est-ce qu'on va observer C'est important pour une assemblée qui, quelque part, joue aussi sa légitimité par rapport aux autres institutions, en disant qu'elle elle représente les citoyens européens. Il y a un deuxième enjeu qui concerne l'équilibre des forces politiques, des partis. Il y a différents partis au, au Parlement européen et forcément on peut se demander si ces élections vont pas changer l'équilibre partisan, à savoir... Euh un exemple, mais est-ce que les groupes d'extrême droite vont se coaliser et être plus importants qu'avant et finalement rompre un certain équilibre qu'on avait jusque-là entre les principaux groupes, à savoir entre les socialistes d'un côté et le groupe des partis populaires européens avec les libéraux au milieu, etc. Donc là, on a un, on a un véritable enjeu et... On peut se demander ce que ça, ça va donner par rapport justement à la volonté d'un ensemble de leaders politiques de droite dure ou d'extrême droite qui souhaitent euh, arriver euh, de manière plus coalisée qu'avant au Parlement européen.